And now, ladies and gentlemen, the coronavirus. Les personnes âgées sont fortement recommandées de ne pas sortir. Du haut de leurs 85 ans, la quarantaine, ça devrait les rajeunir. Les crèches sont fermées, les écoles maternelles envoyées en vacances. Si Squeezie sort une vidéo cette semaine, il sera numéro un des tendances. Les gens deviennent fous et vont au magasin dévaliser tous les étalages. Au moins avec ce qu'il reste dans les rayons, pas de risque de cambriolage. Je me demande comment les mères africaines vont faire avec leurs enfants. Si au-delà de 50 personnes, on interdit les rassemblements. Pendant ce temps, des tas de fake news circulent sur internet. Le 49-3 du président Macron vient démonétiser vos retraites. C'est très regrettable et vraiment inquiétant d'en être arrivé aussi loin. Plus personne ne sort et tout ça parce qu'on ils savent toujours pas se laver les mains. Mettez des masques comme à carnaval, vous verrez c'est marrant. Sauf que là vous trouverez pas d'alcool à part dans les bouteilles de désinfectants. La morale de cette histoire c'est que si on voulait éviter plus de morts, fallait rester Respecter une hygiène correcte pour rejoindre la Corée du Nord